Good afternoon. Thank you, Tom, for giving me that opportunity to share with you the update of cholera in DRC. My name is uh, Placid Uello. I'm I am the director of uh, the national program of cholera control in DRC. The presentation is uh, in English, but I would will, I will like to, to explain that in French. Et vous pouvez utiliser la traduction pour entendre la présentation en français. Ok. Les contextes de la RDC uh, avec uh, 26 provinces et dans l'ancienne cartographie nous avions 6 provinces endémiques. Et là, lorsque vous regardez depuis 2017, pourquoi 2017, why 2017 C'est parce que c'est l'année où on a fait la feuille des routes. C'est pour nous euh, l'année de référence, c'est l'année target Et en comparant l'incidence de la maladie par rapport à 2017, nous avons une réduction de l'incidence de presque 78% euh, de, de, par rapport à, à cette année 2017. Et nous avons également une réduction de la mortalité, surtout la mortalité en termes de valeur absolue, qui est autour de 72% des réduction de la mortalité. Et donc, la majorité des cas sont localisés à l'est, autour de, de lac Kivu et lac Tanganika. Et il y a quand même quelques cas disséminés en, au centre et à la partie ouest. Ça, c'est les... la... Les, les, les cas cumulés pour euh, l'année 2021 qui est représenté dans la carte. Et par rapport à la réponse, nous avons essentiellement la, la coordination qui est mise en place et pour, par rapport au développement de notre plan multisectoriel, nous avons commencé déjà au mois de novembre 2021 et nous avons pour euh, la vaccination plus de 3 millions de personnes qui ont été vaccinées en 2021 dans quatre régions. Nous allons voir un peu plus, plus bas les, les détails. Et nous avons également des stratégies que nous avons mises en place, euh, lesquelles stratégies nous permettent de réduire sensiblement cette incidence. C'est le cas de Cathy, c'est le cas de quadrillage. Il y a également les, les aspects WASH qui sont pris en charge, qui sont organisés au niveau du pays. Et là, c'est en 2021, les campagnes qui ont été organisées. C'est juste un exemple qu'on a donné au Katanga. Après les différentes euh, flambées, lorsqu'on a organisé le premier et deuxième passage, euh, depuis lors, euh, le Katanga n'a plus notifié de, de cas en 2021. Et pour le site Kivu, Norgue, Tanganyika et Olomami, vous pouvez voir... On a vacciné euh, les trois provinces au même moment. Ce qui est vrai que la RDC, on a commencé une province avec une province. Après, les, en 2021, on a fait trois provinces au même moment. Donc, on a maintenant une bonne expérience par rapport à l'implémentation de vaccination de masse. Et les trois provinces, c'était euh, à, à la même période qu'on a organisé le euh, premier et deuxième passage. Et donc, les quatre provinces ont vacciné plus de 3 millions de, de personnes. Contrairement à Éthiopie, chez nous, c'est deuxième, le deuxième passage où les gens viennent plus, parce que le premier passage, il y a un peu de résistance avec l'infodémie et tout, mais au deuxième passage, il y a une forte demande, au point que nous devons voir avec Malika, comment faire pour récupérer les 5 à 10% des personnes qui reçoivent leur première dose au deuxième passage. Parce que c'est des personnes qui qui viennent parce qu'ils ont compris l'importance de la vaccination et ils répondent au deuxième passage. Et on fait quand même un effort avec les soldes résiduels pour leur donner le deuxième passage, mais il y a toujours euh, de manque à gagner par rapport à ça. Et là, c'est euh, par rapport à l'atelier que nous avons lancé, le processus de NCP et la vaccination dans les Hauts-Katan. Alors, par rapport à tout ce que nous avons comme bonnes pratiques en RDC. La RDC est à son quatrième plan multisectoriel et là c'est un processus qui est appuyé par la CSP avec JTFCC et aussi en termes de vaccination nous avons dit nous avons une longue expérience les trois dernières années nous avons vacciné plus de 6 millions de personnes dans les différentes zones de santé hot spot. et nous sommes en train on a développé un plan de contingence, parce que lors de l'éruption volcanique de Goma, tout le monde s'attendait à une grande flambée de choléra à Goma. Mais l'avantage est qu'il y avait déjà la vaccination contre le choléra et aussi, ça fait que avec le plan de contingence, on a évité vraiment des de flambées catastrophiques à Goma. Et nous avons également, comme je l'ai dit, les stratégies. Toutes ces stratégies nous permettent d'avoir cette réduction de l'incidence voilà pourquoi dans les challenges et les solutions c'est comment on arrive à soutenir dans le temps ces stratégies comment on arrive, on a une base de données en ligne avec les listes linéaires dans trois provinces comment on va faire l'escalade les par rapport à cette base de données en ligne dans toutes les zones hotspots et nous voulons améliorer parce qu'on connaît que l'accès à l'eau potable est faible, au moins de 15% dans beaucoup de provinces, et donc on va faire une, une évaluation rapide dans les différentes zones de santé prioritaires pour avoir une situation de base, parce que les données que nous avons sont des données du de niveau provincial. Il faut maintenant avoir des données euh, désagrégées au niveau zonal, au niveau des zones haut, à haut risque, pour arriver à faire un très bon plan de redressement par rapport aux Roches. Et nous pensons donc, avec notre NCP, nous pouvons être disponible de le présenter déjà au mois de septembre. Donc, euh, il y aura un premier atelier au mois de juillet avec euh, les acteurs de province pour essayer de valider l'analyse situationnelle qui est finie et également les, les, les, les hotspots qui ont été identifiés. On va les valider ensemble avec euh, les acteurs de province au mois de juillet. Et au mois d'août, on va organiser maintenant l'atelier euh, pour la validation technique et la même les équipes internationales seront appelées pour participer à cette revue. Et nous voulons l'endossement politique au mois de septembre-octobre, avant la loi budgétaire qui se fait souvent au mois d'octobre. Nous voulons organiser cette évaluation rapide par rapport au Roche en novembre. Nous voulons également, pour augmenter la capacité et la surveillance biologique, ajouter au moins des laboratoires dans Calémie et essentiellement à Camina les deux provinces qui sont extrêmement enclavées nécessitent vraiment que les laboratoires de confirmation s'approchent et nous pensons que comme nous l'avons dit, soutenir les activités, les stratégies des CATI, des quadrillages ainsi que d'autres activités merci et nous remercions vraiment tous les partenaires qui appuient la RDC, merci beaucoup